monde c'est madi j'espère que vous gardez le moral bienvenue dans ce concept de vidéo qui sera des petites vidéos donc par la suite c'est à dire euh, bon euh, des vidéos de, de durée jusqu'à maximum 15 minutes voilà pour vous situer un petit peu et dans lequel je vais traiter une ou deux questions parce que vous m'avez posé plein plein de questions comme c'est pas toujours des questions qui font euh, on va dire 30 ou 40 minutes et bien que j'avais quand même envie de vous répondre parce que c'est normal hein, je suis là pour vous j'ai eu l'idée de faire comme ça des petites vidéos. Bon, alors on va commencer tout de suite justement. Alors cette fois en utilisant le pendule, après il y aura une question avec des cartes par rapport à une demande de Henri Gauland. Oui, bon, donc euh, voilà, <rire> pseudo qui me fait déjà rigoler. Bon. Donc Henri, je pense que vous vous reconnaîtrez évidemment. Et donc Henri, vous voulez que je regarde les estimations trouvées par mon pendule que voici par rapport au vote, donc pour nos deux candidats que vous connaissez. Et donc, les votes, alors, officiels. Alors moi, je vais faire les résultats officiels, parce que si c'est les résultats réels, on ne va pas s'en sortir. Hein. Vous savez qu'il y a de la magouille, bon. Donc, voilà. Donc, on va faire les résultats officiels. Et donc, vous euh, voyez que j'ai fait une grille entre 40 et 60, parce que ça ne sert à rien de faire entre 0 et 100. Hein. C'est toujours entre 40 et 60. Et on va regarder ce que donne le pendule. Et puis, bien sûr, Henri pourra... Euh, comparer de son côté et puis évidemment vous, vous aussi hein, vous aussi si vous, vous utilisez le pendule et eh bien vous pourrez regarder aussi et puis on comparera euh, nos résultats bon alors on va commencer par le voilà celui qui est en place hein. alors faut que je fasse attention au niveau de la définition alors je vais euh, ouais attendez je vais, je vais baisser un peu quand même voilà il faut que je fasse bien bien attention Donc voilà, vous devriez normalement pouvoir voir les chiffres. Ok, alors on y va. Alors, je vais partir de 50, hein, d'accord Et puis, on va, je vais laisser mon pendu faire fer par rapport euh, s'il si va à la gauche ou à la droite. Hein. C'est-à-dire, je, je vais sentir de quel côté il tire, si vous voulez. Alors, pour euh, Caligula, les, les, les résultats officiels, bon bah, il va tout de suite, tout de suite va la droite. Il va tout de suite, tout de suite vers la droite, ce qui est pas bon. Alors, on, on va tricher, on va le remettre un peu avant, d'accord et on va voir de quel côté il va. Alors, les résultats pour euh, qui vous savez Pour Caligula. Alors, les résultats officiels pour Caligula. Ouais, ben non, il veut, il veut vraiment aller à droite, là, hein, les amis. Je suis désolée, hein, il insiste. Bon, donc il sera au-dessus de 50. Au-dessus de 50, j'articule. Au-dessus de 50. Alors, il va être autour... Alors, je regarde ici, il va vers être 50 ou 52. J'essaie de pas bouger, je ne bouge pas, je ne bouge pas. Il va vers 52 il va vers 52 j'ai l'impression d'être au ventre, à la vente aux enchères vous savez 52 une fois deux fois alors est-ce que c'est à juger Ah 52, 52 ouais moi j'ai envie de dire 53 hein. alors attendez je vais me rapprocher un petit peu parce que entre 52 et 54 alors est-ce que l'autre il est à 53 ouais ça, ça tourne ouais et eh ben écoutez 53 pour lui désolé je ne bouge absolument pas 53 je vais pas vous faire les virgules hein, d'accord bon mais pas de panique hein, parce que euh, si ça devait être je rappelle que je ne suis pas dans le secret des dieux qu'il s'agit d'un pendule voilà et donc c'est les énergies ambiantes et puis ça ça peut changer hein. si jamais cela devait être je vous en prie pas de panique sachant que dans mon tirage du tarot de toute façon il y aura un truc qui ferait qu'il serait obligé de dégager bon donc, euh, on sera obligé de le supporter, on va dire, euh, quelques temps, mais pas des années. Alors, on va évidemment regarder du côté de Marine. Voilà, pareil. Alors, pour Marine, les résultats officiels. Est-ce que tu peux me donner les résultats officiels Donc, je me mets bien, bien sur 50. Voilà. Alors, les résultats officiels pour Marine. Les résultats officiels pour Marine. Écoutez, vraiment, voyez, il va tout de suite vers la gauche. Bon, bah ben, il est cohérent, mon pendule. Il est cohérent. Ouais, il va vers la gauche. Je vais essayer de tricher, là, c'est pareil. Hein, on va essayer de le forcer. Donc, je vais me mettre du côté de 52 par là. Alors, les résultats pour Marine. Les résultats officiels pour Marine. Les résultats officiels pour Marine. Les résultats officiels pour Marine. Non, il veut aller vers la gauche. Je peux obligé de me remettre à 50, hein, sinon ça va fausser. Alors, les résultats officiels pour Marine. Ouais, il va vraiment, vraiment plus vers la gauche. Alors, officiel, vous voyez, il, acc il accentue. J'ai un net mouvement de balancier, vraiment, vraiment. Il veut aller euh, en dessous de 50, je suis désolée. Encore une fois, hein, je ne fais pas de politique, on est d'accord. Hein. Il s'agit ici d'éviter que l'autre ne casse tout. Et que pour l'instant, on n'a que de candidats. Bon, on se comprend. Alors, Marine. 48, 48, une fois, deux fois. On va avancer un petit peu vers 48 pour voir s'il si peut se stabiliser par là. Alors, 48. 48. Il ne tourne pas. Hein? Est-ce que c'est 48 Il commence à tourner. Oui, on va avoir dans ces eaux-là. Alors, attendez. 48, il tourne. Moi, j'avais dit 53 pour l'autre. Bon, alors, il va y avoir des histoires de virgule. Hein? Il va y avoir des histoires de virgule. Je dirais bien 48,5... Euh ça nous ferait quoi <rire> m'a dit qu'elle est nul en calcul excusez moi faut pas que je rigole donc 48,5 et l'autre ça nous ferait quoi du 51,5 alors hein ouais donc ce serait pas 53 hum. mais il retourne encore vers la gauche hein attendez et non ce sera quand même hein. 48, 52, 40. Ouais, non, il, il, il. Alors, on va se mettre à, 40, à 47 pour être sûr. Il, redé, il se redécale vers la gauche. Est-ce que ce serait 47 Est-ce que si on est autour de 47, est-ce qu'on est autour de 47 Ouais, il tourne. Il tourne. Ouais, donc on, on, va bas, on va bien, bien avoir du 53, 47. Du 53, 47. Ouais. Désolé sera enfin bon désolé peut-être que ça sera complètement l'inverse. Hein, je, je le souhaite mais selon mon pendule j'insiste c'est du 53 pour euh, l'autre euh, voilà dictateur et euh, 47 pour marine alors officiel ça c'est la première partie donc merci henri hein, vous me direz ce que vous allez trouver la seconde partie de ce mini tirage c'est vous m'avez demandé euh, je sais pas combien de fois si euh, si euh, caligula était euh, réel, c'est-à-dire si c'était un sosie ou alors si c'était un clone, alors pourquoi pas, moi je suis ouverte à toutes les possibilités. Hein. Voilà, donc on va. Alors on ne va pas prendre le pendule, on va plutôt prendre. Euh, euh, alors attendez, qu'est-ce que je vais vous prendre moi Je vais vous prendre le, le jeu russe parce que comme c'est des choses un peu bizarres, on va dire, comme question, je pense que ce jeu-là est adapté. Hein. Donc on va regarder. Alors, est-ce que Caligula est réel voilà. Est-ce que, est que je peux poser la question comme ça Ouais, on va essayer. C'est-à-dire, est-ce que c'est le vrai hein Est-ce qu'il est réel Est-ce que c'est le même que celui en 2018 On va dire ça comme ça. Alors, est-ce que Caligula est une personne Ah, j'ai la tromperie qui vient de sortir et j'ai une marionnette. C'est tombé, hein vous avez vu comme moi. Hein Donc, il y a des histoires de tromperie et de marionnette. Alors, la marionnette, c'est une création. Euh, qui est un petit peu euh, manipulé, enfin qui est un petit peu non, qui est complètement manipulé, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelqu'un qui tire les fils. Bon, on va peut-être rester euh, sur ces deux cartes-là, alors, puisqu'elles sont tombées, puisqu'elles avaient envie de parler. Là, j'ai un miroir en coupe. Hein, et un sphinx. Je me suis aperçue que le, la caméra était peut-être un petit peu. Euh, Comment dire Un petit peu trop grossissante. Alors, attendez deux secondes, je vais diminuer un petit peu. Voilà, j'ai diminué un petit peu parce que sinon, ça allait être un petit peu trop gros. Alors, le miroir et le sphinx, c'est déjà, on se pose des questions. En tout cas, il y a un mystère. Et, mais surtout, il y a la question de miroir. Donc, c'est le miroir, c'est le reflet. Et donc, il y a des choses effectivement un peu bizarres. Donc, on va voir ce qui nous sort là-dessus. En tout cas, je peux vous dire une chose... C'est que oui, il a tromperie et que lui, de toute façon, euh, il n'a plus son libre-arbitre. Il est complètement manipulé. Hein, voilà, télécommandé, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il est humain Alors, j'ai l'histoire. Pardon, j'ai les questions de feu, pour une raison ou pour une autre. Et là, j'ai un vampire, justement. Alors là, euh, là, je suis perplexe. <rire> Le vampire, normalement, c'est une personne qui a évidemment... Euh... Alors, ça peut être quelqu'un qui a une, une addiction. J'allais dire évidemment une double personnalité parce que... Euh... C'est quelqu'un qui s'est transformé, si vous voulez. Ça fait vraiment penser aux addictions, ça. En fait, euh... donc c'est quelqu'un qui a une dépendance... Alors, avec le sang en plus, bon, enfin bref, j'en dirai pas plus. Mais surtout, c'est quelqu'un qui n'est pas humain. Le feu, c'est la vitalité, donc vitalité non humaine. Il y a des choses bizarres, il y a des choses très très bizarres. Donc, on nous trompe, il est manipulé. La vitalité, c'est ce que c'est le feu. C'est pas la destruction normalement. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Quelqu'un de non humain, on dirait. Alors, de la, de la dire que c'est un reptilien, moi, je, je me demande. On va, on va poser la question. Est-ce que c'est un reptilien Alors là, j'ai la tentation ou la passion. Il ne m'a pas trop répondu. En fait, c'est la, la passion plutôt par rapport à, à voilà, au sang. On va plutôt mettre ces deux cartes-là ensemble. Euh, alors, est-ce que j'ai raison de penser qu'il n'est pas humain c'est une surprise. Alors ça, c'est un truc inattendu, c'est une surprise. Et c'est aussi quelqu'un qui est complètement dans l'inattendu ou dans, il fait un peu n'importe quoi, c'est vrai, mais en même temps, il est téléguidé. C'est très curieux. C'est un joker. Alors, moi, un joker, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. Ça me fait penser tout de suite à ça. Un truc qui sort de l'ordinaire. Donc, quelqu'un de non humain qui est manipulé est la passion de ça, le sang, il ben, faut le prendre, euh, voilà, il est sur la carte, il est sur la, sur la carte. Hein. Et en même temps, c'est un joker. Donc c'est une carte euh, un peu de l'inattendu, un joker. Mais c'est aussi quelqu'un euh, qui est complètement fou, quoi. Hein Vous voyez, il a la couronne quand même, hein. Donc c'est vrai qu'il peut avoir le pouvoir, mais en même temps, il a l'alcool, donc la drogue. Hein. Bon, eh ben et écoutez les amis, euh, Voilà. On va, on va demander rapidement, parce que j'ai dit que c'était un mini tirage, n'est-ce pas Donc, faut pas que je me contredise moi-même. On va demander au Dixit si on peut aussi avoir des détails sur la nature de Caligula. Donc, l'oracle de la nuit, c'est un vampire, donc un non humain. Voilà. Avec le sang, moi, ça fait penser aux reptiliens. Hein. Ou alors, ça peut être autre chose. Hein. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Les fameuses drogues hein, à base de sang. Mais sa nature, sa nature, on va regarder. Alors, la nature de Caligula. En tout cas, non humain. Bon, là, je n'ai rien de spécial. Ça me dit juste qu'il est à la conquête de l'Europe. Mais bon, enfin, la conquête euh, de territoire. Mais sa nature, j'ai du mal à l'apercevoir, la, je vais vous dire. Hein. J'ai beaucoup de mal à l'apercevoir. Alors, le Dixit. Voilà. Alors là, j'ai une clé. Alors j'ai quelqu'un qui a disparu et là j'ai une espèce de, de, de renaissance parce que j'ai le feu, la clé. Hein, c'est une carte positive, hein, c'est le feu, la clé. Et là, là on disparaît. Il y a les empreintes qui changent. Cette carte-là est intéressante. On va remettre une carte sur chaque. Encore une clé, justement. Ah bah ben ça c'est lui, ça c'est lui. Il sort bien, hein sale gosse euh, gâté, <rire> avec la, la couronne, euh, qui a tout ce qu'il veut. Mais vous voyez, il y a la trahison qui arrive. Hein. Enfin bon, donc là moi j'étais sur la nature. Hein. Vous avez l'as de pique et le chat noir. C'est malchance, c'est trahison et destin funeste. Hein. Bon, vous avez bien le sceptre. Donc ça c'est lui. Là, il y a une clé quand même, une clé avec une serrure. Ok, et là, c'est quoi Ah, oh, encore la marionnette Alors, on a quand même deux fois, dans les tirages que j'ai fait, la notion de marionnette avec la question de manipulation. Alors déjà, une, une information sûr-sûre, c'est qu'il n'y a pas de libre-arbitre, il est manipulé. Donc, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Alors, marionnette aussi, c'est non humain, hein. On a bien aussi les autres personnages ici qui sont non-humains, robotisés ici. Enfin bref. Donc il y a bien la notion d'être robotisé ou manipulé ou marionnette. On a vu qu'il y avait le vampire, c'était un non-humain. Il y a juste la notion. Euh... Alors, clone, hum, je pense pas. C'est pas ça qui est ressorti. C'est pas ça qui est ressorti. Vous voyez ce que je sors J'ai le, le cornu là. Avec la notion de, de serpent. Ça fait quand même penser encore au reptilien. Hein. Et le diable ici. Hein. Non écoutez euh, moi je ne dirais pas que c'est un sosie. Je dirais pas non plus que c'est un clone. Je dirais que c'est quelqu'un qui est non humain. Manipulé quand même. Et reptilien. Voilà ce que je vous dirais. Alors là avec le feu. La clé. Ben je pense qu'en fait ça c'est pas lui en fait. Je viens de comprendre. C'est plutôt que pour se débarrasser de ce, ce personnage, il y aura des questions de lumière qui vont intervenir. La clé céleste, elle est dorée cette clé-là. Donc, c'est pas lui. Hein. Et là, c'est pareil. C'est la clé pour nous libérer de... Pardon, pour nous libérer de lui. Ce qui nous enchaîne. Donc, je pensais que la clé, c'était lui. Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà. Donc, pour moi, avec deux fois quand même la question de non humain qu'on voit ici la question de marionnette deux fois et la question de voilà de, de, de reptiles hein. c'est un serpent donc un serpent un serpent c'est un reptile pour moi c'est un reptilien euh, alors vrai ou faux c'est à dire qu'on a les reptiliens qui sont humains et les reptiliens non humains hein. alors euh, ben fuf, fuf, fuf. On va demander est-ce que c'est un reptilien humain ou un non-humain. Apparemment, ce sera un reptilien humain quand même. C'est-à-dire une espèce d'hybride. Hein, vous savez qu'il y, y a les hybrides. Enfin, vous savez, vous ne savez pas. Hein. Enfin, j'ai fait mes petites recherches, moi. Hein. Donc, je dirais que c'est un humain parce que j'ai un personnage humain. Mais hybride. Mais avec un côté reptilien. Voilà. Et qui est manipulé. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc sosie, il y en a peut-être parce que euh, parce que c'est facile de mettre un masque et euh, de se montrer, par exemple, au milieu de la foule, de serrer des mains, des choses comme ça. Ouais, ça c'est possible, hein. Qu'il y ait des sosies, ouais. Mais sinon, euh, je ne pense pas que ce soit un clone, j'y crois pas. Non. Par contre, un reptilien, oui. Oui. Je dirais quand même reptilien à tendance humaine. Ou alors dans un corps d'humain, si vous voulez peut-être. C'est peut-être plus facile de dire ça comme ça. Mais reptilien, c'est sûr, à 100%. Voilà, merci donc pour cette petite vidéo qui ne euh, doit pas être trop longue normalement. Et puis, euh, ben écoutez, à bientôt pour un autre mini-tirage. Au revoir.